Je suis Pascal Mine, fondateur de, de l'ensemble Gallia Musica, appartenant à l'association Galatest, dont je suis un des fondateurs également. Et l'idée est de restituer la musique de l'Antiquité à partir des sources que l'on connaît, iconographiques, musicales, textuelles, et donc de reproduire, de tenter de reproduire avec les instruments qui sont des instruments reconstitués d'après l'iconographie, donc les, les œuvres euh, musicales antiques, quelques fragments et parfois euh, œuvres complètes, et aussi de recréer des ambiances musicales sur des modes antiques avec des instruments d'antiquité. Voilà, donc double démarche à la fois de restitution et de création. La chance que nous avons de... euh, en utilisant bah si, euh, des de instruments qui font partie de la grande famille des en percussions, euh, c'est de nous retrouver, Laurent et moi, en tant que batteurs, de travailler sur des instruments... Euh, euh, anciens, euh, indépendants les uns des autres, autonomes. Ce sont des, des instruments ça, archaïques que l'on réunit et qui viennent effectivement des gardes républicaines euh, napoléoniennes euh, de fin 18e. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on a une meilleure perception des instruments individuels comme les instruments à peau frappés à la main, euh, des petites cymbalettes euh, que l'on retrouve nous-mêmes avec les pédales charleston, avec les cymbales, les cymbales arrivées, qui ont justement les cymbales arrivées qui ont justement des, des effets de bruitage et, de, et une, une, une, une sorte de longueur, d'écho, de son. Je suis donc Laurent, ben je suis percussionniste, on va dire professionnel, parce que c'est mon métier, et puis donc... Euh... Je ici avec Pascal Mine et puis Olivier dans la compagnie de Galatès. Et donc nous sommes amenés à restituer l'univers sonore de, de, de l'époque antique, romaine et puis euh, grecque aussi. Voilà, avec des ambiances différentes, euh, des percussions, des, pour, pour ma part. Des, il y a, alors dans les, la famille des percussions, nous avons bah, les, les instruments qui sont de la famille des pots. Voilà, on, on a euh, plein d'instruments différents euh, du type euh, des.. des cycles, aussi voilà, des, des, des instruments un petit peu.. Euh, un petit peu plus sonore métallique voilà les donc euh, la, la famille des, des métaux on a la famille euh, donc euh, des bois aussi bah voilà euh, comme de, ce type d'instrument là euh, des claquois on appelle ça et puis on a aussi un instrument un petit peu original qui s'appelle le scabellum cet instrument là voyez c'est un instrument qu'on qu active avec le pied alors on peut jouer aussi avec euh, des, des aolos, des, des aoloi plutôt. Des Je crois que c'est des aoloïs. exactement. Et puis, bah voilà, donc on, avec une sangle attachée au pied, on, on est amené à jouer la cymbale, un petit peu comme euh, à notre époque, la Charleston. On a la chance de pouvoir cultiver tout ça grâce au fait d'aimer le passé, grâce au fait d'être soi-même s'auto-transporter dans un autre temps. Euh, et on ne se rend compte pas. En resserrant le temps, que le jazz n'est pas si loin de tout ça, dans la mesure où c'était des improvisateurs, j'imagine, comme Jean-Sébastien Bach l'était au XVIIe siècle, Vivaldi, Handel, tous ces grands personnages. Et c'est vrai qu'on a la chance, grâce à nos instruments actuels, de pouvoir aussi nous ressourcer. On n'est pas obligé d'utiliser les instruments anciens, mais le fait de vivre dans cette grande famille, il y a une certaine, sont des compagnons de vie, les instruments. On, on, on, on, on vit. C'est organique quelque part, c'est-à-dire que les instruments, les poses, détendent, se surtendent, tout est filandreux, tout est organique et c'est ce que je retiendrai aussi. C'est pour ça qu'on essaie de donner de la tendresse dans nos expressions et notamment dans ces petits morceaux qui sont des petites scénettes théâtralisées aussi, car nous sommes quand même vêtus. Et on a aussi un port de tête, on a ici une gestuelle voilà, qu'il faut essayer est... d'honorer. La restitution doit se faire intégralement hein, par le biais de la musique de la langue aussi puisqu'on utilise autant que faire se peut le grec et le latin, principalement le grec pour les chants, et puis effectivement nos vestures qui sont autant que possible d'époque. Qu On peut peut-être aussi vous faire une petite démonstration de, de, de, de percussion pour vous montrer un petit peu la, pal la palette sonore que l'on utilise, Donc, euh, avec des, des instruments justement de la famille des pots et puis des, des instruments de la famille des métaux Comme on en est venu, euh, tout simplement en étant, en évoluant dans, le, musique, euh, dans le, le monde des musiques traditionnelles et des musiques anciennes, l'envie, euh, la passion de l'histoire euh, nous amenant à, à découvrir, à mieux connaître euh, l'organologie de ces instruments, donc tout, tout, tout, cette, tout, cet, ah, pardon, tout cet instrumentarium, et eh bien effectivement on va faire des recherches, se rapprocher d'archéologues, d'historiens, de luthiers, de maîtres luthiers, et puis de fil en aiguille euh, eh bien on va commencer à reconstituer soi-même des instruments, restituer des instruments de, de l'époque antique, de différentes époques hein, qui vont de la protohistoire histoire euh, à la fin de l'Antiquité, donc l'Antiquité tardive ou euh, donc au Moyen-Âge. Et donc euh, voilà, on, en étudiant les sources, beaucoup l'iconographie, la statuaire, euh, les mosaïques, euh, les fresques, on peut... Euh, là, aborder la restitution de ces instruments-là. Là, on a par exemple la kitara, ou la lyre, ici, la lyre d'Hermès. Alors là, qui malheureusement ne somme pas beaucoup à cause de l'humidité, vu qu'on a affaire à une table d'harmonie en peau on a des kitaras, celle qu'on va utiliser, c'est la grande, la grande lyre donc euh, du musicien professionnel, du citaret qui se produisait dans les, les odéones, les théâtres couverts comme celui-là euh, euh, devant lequel nous nous trouvons, euh, le théâtre de Lyon. Nous avons emmené aussi des luttes, différents types de luttes anciens, comme le, le goudi égyptien, ou alors euh, la pandoura ou le pandoura, c'est un instrument qui va se développer au cours de l'Antiquité jusqu'à une époque assez tardive, euh, où il va finir même par supplanter l'instrument maître de la liturgie, la harpe, mais beaucoup plus tard au Moyen-Âge, c'est-à-dire des ancêtres du luth. Et puis comme évoquait Laurent, effectivement, euh, euh, lorsqu'il présentait le scabellum, euh, l'aolos, les aoloï, ou euh, chez les Romains, tibia, tibiae, voilà. Donc euh, qui se, se jouait souvent de façon double, donc diolos ou monolos si on le jouait de façon simple. Donc ça c'est ces sonorités-là que nous aurions pu entendre au pied des, des temples lors de, des grands euh, sacrifices, lors des sacrifices aux grandes divinités euh, capitoliennes, euh, ou encore on, on parfois jouer dans des, euh, le fameux Agonus musicus, c'est-à-dire le concours de musique qui avait lieu justement dans, dans, dans ce genre de théâtre couvert. Et, euh, et aussi euh, très probablement dans, les, euh, dans, les, dans une villa ou une riche domus d'un patricien lorsqu'il. Euh, solliciter des musiciens pour égayer son kéda, le fameux repas du soir où il aurait pu inviter des convives pour un banquet.